On tira... oh, un bon bailleur en fait bailler combien Pierre 10 ah oui alors euh, excusez nous donc on a, on a démarré en, en, en retard mais de toute manière maintenant on n'en a rien à foutre de l'heure vu que de toute manière c'est une invention de l'homme exactement ce sont les joyeuses grèves alors nous sommes en grève pour notre émission 90 du jeudi 26 décembre 2019 donc travailler à l'œil et à vie c'est un petit peu ce qu'aimerait le patronat et euh, donc euh, voilà, notre émission 90, euh, pour les joyeuses grèves, on, on a mis les, les, les, les joyeusetés euh, qui sont propriétés de l'État et qu'on appelle à tort lanceurs de balles de défense, alors que en fin de compte, ce sont des lances-grenades de, de, de calibre 40 mm qui sont appelés improprement LBD-40. Donc ce sont les, les outils des éborgneurs. Et réellement, tout ça est complètement illégal parce qu'il y a eu un, un rapport. ...port en janvier 2018 euh, du défenseur des droits du ministère de l'Intérieur, donc euh, à la fois l'inspection générale de la gendarmerie nationale et l'inspection euh, générale de la police nationale, donc en janvier 2018, qui a demandé la suspension de l'usage des lanceurs de balles de, de défense de calibre 40 mm, euh, alias LBD 40, en raison de sa, euh, laissez-moi rigoler, mais de sa dangerosité, ah oui ben ça, il faut le dire quand même, les, les gens éborgnés, euh, les mâchoires explosées, c'est plus que dangereux. Ce, ce, sont des, ce sont des armes à feu euh, qui mutilent euh, des manifestants et même parfois des gens qui passent par là par hasard. Voilà. Et donc, euh, le, on est toujours dans le cadre de nos, euh, de nos jeudis d'Ali, donc de 19h à 20h sans aucune exception, depuis octobre 2015 et donc on fait nos émissions parce qu'après on va aller choper le dernier train à pied en garde d'une heure et on veut dire réellement vive la grève, on est très content de faire nos émissions sur la place de la République alors que parfois effectivement les conditions météo ne sont pas en notre, en notre faveur et donc ce qu'il faut savoir quand même c'est que si il y a deux ans, donc en, bientôt deux ans, en janvier 2018 euh, il y a eu euh, un rapport qui a été fait par le défenseur des droits du ministère de l'Intérieur, et eh bien le tribunal administratif euh, de la ville de Paris a refusé de suspendre son usage le 25 janvier 2018. Donc on voit que ces armes qui sont en fait des, des, des armes à feu, qui sont des lanceurs de grenades de, de calibre 40 mm, sont utilisées légalement sans sommation. Alors effectivement, ces armes peuvent être utilisées légalement sans sommation. Et alors, et, et, écoutez bien le, cette pluie de topo de langue de bois, et pour défendre le terrain. Alors, euh, je ne sais pas, je vais peut-être me faire appeler le terrain, comme ça on pourra peut-être me défendre plutôt que me, de me mutiler. Donc il ne s'agit pas du tout de garder la paix, de défendre les citoyens, non, il s'agit de défendre le terrain, alors quel terrain Peut-être qu'il s'agit des centres commerciaux, voilà, des banques, alors il faut voir que ces équipements sont équipés de viseurs holographiques euh, et qui coûtent d'ailleurs souvent aussi cher, si ce n'est plus cher que l'engin, que, que cette arme à feu, et, tu peux expliquer ce que c'est le viseur holographique Alors un viseur holographique, c'est un, un viseur qui contient un petit hologramme qui est éclairé par un laser et dans lequel on voit un réticule mais qui est projeté dans un espace tridimensionnel. C'est-à-dire que quand on vise comme ça, on a les deux yeux ouverts et ça permet d'avoir un tir très précis. Et donc, en réalité, ce qui est complètement illégal, c'est que ces, ces armes à feu ne doivent en aucun cas viser la tête et comme ils sont équipés de viseurs holographiques et qu'on a énormément de cas de gens qui ont été éborgnés mmh. eh bien, la seule conclusion que l'on peut dire c'est que ces gens sont visés à l'œil et touchés à l'œil et donc c'est complètement illégal et donc dorénavant moi je pense qu'il faut interdire toutes ces armes à feu sur les manifestations et on, on, le, on le voit parce que là j'ai un, un petit visuel à, à montrer justement, qui, qui, qui était sorti, donc on le voit, euh, usage autorisant manifestation, sans sommation, alors en cas de violence contre les forces de l'ordre, laissez moi rigoler, euh, c'est un petit peu comme ce jeune qui, qui sort de chez son pote et qui se prend un coup de matraque dans la bouche et qui se fait casser toutes les dents, parce que euh, visiblement, il était sorti violemment dans l'espace public, voilà et, et donc on a en dessous les fameuses grenades à main et grenades GLI qui peuvent être lancées par les lance-grenades. Alors là c'est du, du calibre 56. Et ces armes, alors elles, ce n'est même pas de la dangerosité. Ce sont des armes qui tuent. Et, elles contiennent déjà des gaz. Euh, qui ne devrait pas être utilisé parce que normalement, il euh, y a la convention de Geneviève. <rire> euh, euh, de, les, les militaires eux-mêmes n'ont pas le droit de se gazer. Par contre, les militaires ont visiblement le droit de gazer les civils. Voilà. Donc, ça, ça reste combien euh, une grenade euh, Alors, ça, cette grenade-là. Euh, ça 190 pèse, grammes Oui, ça, ça, ça pèse environ 200 grammes et elles peuvent être envoyées par des lanceurs de grenades à plus de 200 mètres et elles contiennent... Ah, ça fait plus le même poids à l'arrivée. Attends, elles contiennent 30 grammes de TNT, hein, 30, ah oui, 30 grammes d'explosifs et c'est ce genre de grenades qui ont tué Rémi Fraisse euh, euh, en octobre 2014 sur la ZAD de Sibins. Donc ce sont des armes qui servent à tuer. Et donc ça aussi, ça doit être rigoureusement interdit euh, dans le cadre des manifestations. Donc voilà, euh, jo joyeuse grève, pourquoi, pourquoi joyeuse Parce que moi je pense que ce qui est, ce qui est réellement enthousiasmant c'est de voir que la base n'a pas tenu compte euh, des négociations entre les états-majors syndicaux et l'état-major du syndicat des transnationales euh, dites françaises, donc du CAC 40, de cet indice boursier le qui, qui avait déjà négocié une trêve euh, au moment des fêtes et leur ont dit ben votre trêve vous vous la mettrez sur l'oreille pour la fumer plus tard mais en réalité il faut aller beaucoup plus loin c'est-à-dire que tout a été négocié déjà depuis 2016 euh, ce qui arrive aujourd'hui et eh bien le 31 janvier euh, 2019 ça fera exactement 20 ans que le MEDEF aura quitté les négociations paritaires de manière unilatérale justement parce qu'il considère que les cotisations sociales, il les considère comme des charges. Et on voit beaucoup de médias reprendre l'idée de charges sociales. Non, il ne s'agit pas de charges, il s'agit de cotisations. Et sinon, s'il s'agissait de charges, eh bien, il faut dire que les vieux sont des charges. Et donc peut-être qu'il faudrait envisager de rétablir euh, euh, l'euthanasie vu que les vieux seraient une charge pour le patronat et en fin de compte c'est pas un problème de capitalisme parce que il y a le capitalisme euh, je dirais institutionnel euh, d'état comme on peut le voir en Chine ou comme on peut le voir dans la fédération de Russie mais il y a aussi le capitalisme institutionnel privé comme on peut le voir aux états unis et en France et donc il faut bien voir que les peuples sont otages de transnationales et que ils, avec nos impôts ils se font payer des armes à des milices euh, privées ou publiques qui viennent tabasser le peuple pour obtenir un consentement euh, sous la contrainte. Voilà. Et donc, ce sont des pratiques mafieuses. Euh, ce, il s'agit là de violences illégales euh, contre euh, des manifestants. Et donc, euh, moi, je dis à tous les grévistes, il faut continuer, il faut continuer, mais surtout euh, la grève. Il faut bien savoir qu'au-delà du retrait de ce qu'ils osent appelé réforme des retraites, mais qui n'est en fin de compte qu'un pillage euh, des cotisations sociales en retraite et eh bien. 150 faut... milliards d'euros d'excédent dans la caisse. Donc on exactement, a bien compris que la main financière. Et avec le 6. Avec... intéresse l'État. Avec le 6, ça intéresse les entreprises parce qu'avec le 6, les entreprises se gavent euh, d'argent de nos cotisations qu'ils osent appeler charges. Et, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on dit aux gens vous allez travailler plus longtemps et vous allez avoir en moyenne 30% de moins de retraite. Et donc, on va plonger. Et vous allez devoir cotiser du simple au double. On va plonger les Français qui et actuellement sont de la pauvreté vers la misère. Ceux qui sont dans la misère vont s'enfoncer beaucoup plus profond, et tout ça pour garantir des gros profits à des grandes fortunes qui ont augmenté dans des proportions faramineuses. 25% C'est-à-dire que les gens les plus riches se gavent, et, et en toute impunité, mais surtout euh, en se moquant éperdument des, des peuples, et parce que ce n'est pas valable uniquement en France, on le voit en Algérie, les Algériens ont plus de conscience politique que les Français parce que lors des dernières déchéances pestilentielles, en Algérie il y a une ville entière qui n'a pas été votée pour le bouffon que voulait imposer la mafia militaro industrielle. Algérienne. Et donc, aujourd'hui, les peuples de chaque côté de la Méditerranée doivent comprendre qu'elles sont dans, le même, dans la même lutte pour leur émancipation, pour faire en sorte qu'on eh travaille moins pour produire moins, pour vivre mieux. Voilà, point barre, le fond du problème, il est là. Et on ne peut pas parler d'écologie si on continue à produire autant et autant de conneries. Voilà l'industrie du luxe se porte très bien. Pourquoi Parce que les plus riches se gavent de l'argent des plus pauvres. Bon, j'apprends rien à personne, mais par contre, moi ce qui me, ce qui me fait beaucoup de mal, c'est de voir des gens qui se présentent comme étant d'opposition, qu'ils appartiennent à la mouvance du Rassemblement National ou de la France insoumise ou de n'importe quel autre parti, qui pourrait régler en moins de 15 jours les actuels problèmes qu'ont tous les Français, simplement en démissionnant. S'ils démissionnaient tous, eh bien, il y aurait une crise constitutionnelle, et je pense que tous ces « problèmes » seraient très rapidement euh, réglés. Donc, je vais laisser euh, l'Esquimo à mon ami Pierre Mélenchkovski, qui est venu nous dire un, un petit texte dans le cadre de notre émission euh, Radar. Voilà. Et donc, je lui passe l'esquimau. <rire> ouais. Euh, bah déjà, euh, bon, je suis arrivé en retard, là la dernière fois aussi. Comme bah, il y a des grèves, et, et je suis en vélo, et mon médecin m'a dit qu'il fallait pas que je fasse du vélo sous la pluie, parce que c'est mauvais pour mes foudres. Et euh, donc, ce que je fais. Non, non, non, non, non en, on entend ça, je sais pas envie On m'entend là, je parle dans le cou. Et euh, parce que je trouve qu'hurler, c'est une prise de pouvoir sur l'autre, donc ça me J'ai beaucoup fait ça dans mon passé, et maintenant c'est fini, je n'aurai plus. Euh, voilà. Alors, donc, euh, ce qui est intéressant avec la grève, justement, euh, on doit se caler sur le temps. Donc là, j'avais vu qu'il pleuvait, donc je me suis dit, a priori, s'il pleut tout le temps, bah, tant pis, je prends un vélo et je serai mouillé, mais j'ai qu'à attendre 20 minutes et peut-être la pluie s'arrêtera. Donc j'ai attendu la c'est pour ça que j'étais en retard. Alors la dernière fois c'est pareil, j'étais en retard et puis ça m'a posé la question parce que c'est vrai que commencer l'émission à l'heure, c'est un peu le truc de la SNCF et de, des patrons. C'est-à-dire il faut que les choses soient faites, l'entreprise doit commencer à l'heure. Et si personne n'est pas là, bah, ou on prend un autre mec, ou on le dit, enfin bon. Je trouvais ça intéressant par rapport au dispositif qui est dit parfois dans cette radio, qu'il faut soulever contre le capitalisme, le bordel, les patrons qui s'y enfin tout ça. Mais qu'en fait, quand c'est une radio, si le mec n'est pas là, on l'attend pas parce que pour faire la radio. Donc il faut que ça commence à l'heure. C'est donc, bon. donc, intéressant peut... ce que tu viens de dire, ouais, parce que ouais. tu nous as expliqué que ouais. tu avais attendu 20 minutes en rapport avec la pluie, et s'il avait ouais. plus sans s'arrêter. Ouais. Alors, quand es-tu fait Alors, je serais quand même venu, mais je me dis qu'a qu priori, il y a peu de chance. Parce que maintenant, j'étudie la météo plus précisément. Imagine, une heure et demie non, de pluie non, battante. il y a peu de chance qu'il pleuve une heure et demie d'affilée. Ou alors, ils le disent avant la radio, je le sais. Parce que là, je peux dire que je ne pas du tout. Mais quand ils parlent d'inverse, a priori, j'ai regardé, il pleut un quart d'heure et ça s'arrête. Donc, ça vaut Merci. le coup parfois d'attendre. Voilà. Alors après, il y a un autre niveau de réflexion. La météo selon Pierre. Voilà. Non, non, ce n'est pas un météo. Quand c'est une averse, a priori, il ne va pas durer plus d'un quart d'heure, parce que j'ai compris comment marchent les averses. Je n'ai pas besoin d'être un patron qui se gave pour savoir ça. Voilà. Alors après, il y a une autre question qui s'est posée. Il semblerait qu'une qu personne prétend qu'elle qu est virée de Pôle emploi parce que Macron a donné l'ordre au préfet qui a donné l'ordre à Pôle emploi, de virer la dite personne de Pôle emploi. Bon, alors après, bon, le problème, euh, c'est moi, c'est pas que je m'en fous, mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute que Macron, dans un bureau, dise « virer machin de Pôle emploi ». C'est-à-dire Macron prend son téléphone, appelle le tech, appelle le sous et de chaîne en chaîne, on vire la personne. Et c est, c est pas, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je vais pas me mobiliser, je vais pas appeler la grève générale, parce qu'un mec a dit « je vais virer machin ». Alors après, on me dit oui, mais tu comprends, il faut que les gens ne soient pas collabos et tout. Alors, ça c'est intéressant, mais on me dit par exemple, la fille de Paul empl de de, de, de emploi, elle fait mal son boulot. Ben, heureusement qu'elle fait mal son boulot. C'est ça qui nous sauve. C'est parce qu'il y a des gens incompétents qui font mal leur, leur boulot que la, la société est à peu près encore possible à vivre. Si tout le monde faisait bien son boulot tout le temps, eh ben, ça serait infernal. Tout marcherait tout le temps, les, les chômeurs seraient radiés à temps, les gens travailleraient à l'heure et tout. C'est bien l'incertitude et le fait qu'il y a une zone grise dans laquelle on ne peut pas contrôler, c'est bien ça qu'il faut mettre en avant. Et toute personne qui appelle les gens à bien faire leur boulot, en fait, sont des fascistes, dans un sens, parce qu'ils rêvent d'un ordre bien établi, où chacun sera à sa place, des patrons qui se gavent. Les, les pauvres qui craignent de faim, ça, c'est carré quoi. Il y a les gentils, les méchants, et au milieu il y a le western. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu il y a une possibilité qu'il y a un mec qui parle aux Martiens. Parce que ça, j'ai pas mal vu ça sur YouTube en ce moment là, parce que bon, je regarde YouTube comme tout le monde. Alors, fini mettre. Alors, il y a des gens qui disent, bon, ils ont vu les Martiens. Bon, ça c'est hyper intéressant. Et ils disent en fait que les Martiens leur ont donné une mission. Alors la mission, on ne sait pas, mais ils disent, on ne veut pas vous le dire, mais nous on sait et vous vous savez pas. Et c'est parce qu'on sait qu'on va informer les gens. Alors on ben, va les informer par exemple que les patrons se gavent, que les pauvres sont pauvres, que le nucléaire va exploser, mais tout ça en fait c'est au nom des martiens, Enfin d'après ce que j'ai compris. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura une force supérieure qui nous dirait, voilà ce que tu vas dire aux gens, et moi, sans le savoir, en fait, je crée le jeu des martiens. Mais moi, j'en ai rien à foutre d'être le jeu des martiens. Je veux bien être le jeu des martiens, j'en ai rien à branler. Le jeu du martien, ou du psychologue, ou de sa mère, ou de sa femme, bon, ça ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais le problème, c'est dans, dans, ce, dans cette vision du monde, que je dirais totalitaire, où on définit des gens qui ne sont pas compétents, des gens qui ne sont pas compétents, où on appelle aux gens à faire ça, c'est-à-dire à ne pas voter, ou à voter, mais c'est la même problématique, parce qu'on leur dit, pour faire ça, donc on définit un ordre et plouf Ah oui, ça, c'est rigolo. Enfin, c'est pas rigolo, mais si, c'est quand même rigolo. c'est rigolo, mais... Voilà. C'est rigolo, mais c'est pas rigolo. C'est-à-dire, c'est rigolo sans être rigolo. Voilà. Je montre un peu dans quoi Roger vient de tomber. C'est ça qui est intéressant. Une flaque d'eau. Non, mais parce que je parlais d'ordre en même temps. C'est ça qui est intéressant. C'est que l'or a généré la flaque. La flaque. Bon, je sais pas quoi. Donc c'est rigolo, mais c'est pas rigolo. C'est les 12 15 minutes de... Voilà, voilà. Alors... Après, bon, il y a des gens qui seraient révélés, qui pourraient après informer la population de ce qui va arriver. Mais le problème, c'est que les martiens, c'est ça, est ça là, là, qui est passionnant. Qu'est-ce qu que j'ai comme preuve que les martiens ont dit qu'il fallait donner ce message Par exemple, il y a pu arriver qu'un mec dise un truc. Disant, aimez-vous les uns les autres, vive la pauvreté, mon royaume, t'es pas de social. Bref, un mec qui parlait tout seul dans son coin. Et après, il y a des mecs qui sont pointés et qu'on dit, voilà ce qu'a dit le mec, et ils ont fait un bouquin, et ils ont fait une église, et puis ceux qui sont pas d'accord avec avec Alors qu'il est évident que ce mec en question, par exemple, j'ai la certitude, parce que j'ai eu dans un livre extrêmement sérieux, que ce mec a été enterré, mais en fait, il n'a pas ressuscité, il est toujours dans son cercueil. Voilà. Alors après, ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'était pas ressuscité, donc il a fallu tuer les mecs qui disaient qu'il était ressuscité. Ça, fait un vrai bordel et puis après ils sont allés voir les arabes ils ont dit en fait c'est un faux prophète donc ça veut dire que les arabes en fait bah, ils sont pas arabes, ils sont avec ceux qui étaient les prophètes donc c'est un vrai bordel, voilà ça tourne en donc moi ma position elle est claire je me contrefous qui est responsable je me contrefous qui a un ordre juste et des désirs et des et ce qu'il faut c'est faire ce qu'on a envie sur le moment donc je vous propose à vous deux euh, la semaine prochaine on prend rendez-vous si vous, si vous voulez et nous allons, je vais rajouter des images que je n'ai pas tournées sur le scénario qui s'appelle euh, la cave, les punaises et le compteur électrique parce qu'il y a eu un problème technique, la petite caméra, J'ai pas pu filmer les marches parce qu'elles sont trop petites, donc on ne voit pas les marches, donc il y a du voir, donc je vais refilmer les marches, je vais refaire une bande son, et nous allons monter tout ça ensemble voilà, pour faire un objet cinématographique de 15 000. Parce qu'au moins, on fera quelque chose à nous. voilà. Au lieu de dire il y a des incompétents, il y a des gens qui collaborent, gna gna gna, et puis qu'est-ce que tu en sais qui collaborent J'en sais rien s'ils collaborent. Et puis s'ils ne que pas, pourquoi c'est mal de collaborer Pourquoi c'est bien de collaborer Je ne sais pas. Et les martiens, je ne sais pas le message qu'ils ont dit. Parce que ça, le martien qui dit tu vas dire ça, mais peut-être que lui, dans le langage martien, ça ne veut pas dire tu vas dire ça. Le, tu vas dire, ça veut dire tu ne vas pas dire en fait. On ne sait pas ce qu'est la parole. Il y a des gens qui disent tu vas dire, mais c'est pour dire tu ne vas pas le dire. Par exemple, il y a des petits enfants qui disent je dis ça, mais tu ne le, rép le répètes pas. Bon, il n'est pas martien, c'est un petit enfant. Donc, si y a un petit enfant qui dit je vais te dire ça, mais tu ne le répètes pas, en fait, ça veut dire qu'il dit quelque chose qu'il ne doit pas dire. Mais quand même, il le dit quand même. Donc, voilà, Donc, l'histoire des, des consignes des martiens, tout de là tout le bordel, bon, ça aiguise, mais c'est scandaleux de dire qu'il y a des consignes. D'ailleurs, les gens qui appliquent des consignes des martiens, en fait, des collabos. Ah, ben voilà, c'est des collabos, ils appliquent les consignes. Derrière Macron qui leur dit Faites ça, et ben le martial lui a dit fait ça, ils font ça. Donc ils sont aussi coupables que les autres, que ceux qui collaborent. En plus de ça, combien même il y aurait une force supérieure qui dominerait tout, au-dessus de la pyramide Qu'est-ce que ça me fout Qu'est-ce que tu veux que ça me fout S'il y a une force supérieure qui décide de mon destin, qu'est-ce que tu veux que ça me fout C'est justement parce qu'il y aurait une force supérieure qui déciderait mon destin, que tout serait écrit, que je n'ai pas de liberté, que dans la vie ici et maintenant je suis, je dois être libre. Justement, parce que cette liberté que je m'octroie, elle ne me rapportera rien du tout, puisque tout est inscrit, quoi que je fasse. C'est ça qui est beau, c'est la liberté pour rien, et non pas pour un investissement de faire des listes de collabos, de sous-collabos, de mini-collabos, sous de mini cartes de juifs, carte de huitièmes juif, d'Indiens, de, de martiens qui seront en avec les minuciens, tout un bordel. Voilà, c'est tout. Donc, la vie, c'est faire des trucs en... de rencontres, de créer quelque chose ensemble sur une je... planète plate. Voilà, sur une planète plate. Là, c'est une radio. Ben, on fait ça, c'est très bien de temps en temps. Une voilà. radio sur une planète plate. Voilà. Et nous allons, je vous propose donc de venir bientôt et me consacrer une après-midi à ce qu'on mette en place sur la machine informatique le son que je vais rajouter. Tu peux venir aussi, hein, bien sûr le son que je vais rajouter, les images, et on enregistrera la musique chez toi, là parce que je sais que tu as les machines qu'il faut, et puis en après-midi c'est fait, et puis ça va être bien parce qu'on a raté quelque chose ensemble qui sera notre notre monde, une autre lumière, au lieu de parler des compétences. Voilà, j'ai fini. Ah bah merci, moi je vais... Merci Pierre Oui, je vais arrêter parce que je, je tournais Pierre, je trouvais quand il est quand il est parti, c'est un petit peu comme un train, il faut pas se mettre sur la boîte, sinon c'est écraser et c'était... Exactement, c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire que si le, on ne peut rien changer à notre destin, et eh bien ça sert à rien de, de, de dire euh, qu'on est libre. Non mais justement, le, le, le, oui mais le contraire c'est la même chose. Et réciproquement. C'est-à-dire que euh, effectivement... On est libre sans l'être. Exactement, c'est-à-dire que euh, c'est comme, comme un, un hypercube. C'est comme, euh, comme un univers est infini, qui, infini. C est fini. Il euh, y, y a des modèles mathématiques d'univers fini qui sont infinis. Euh, C'est-à-dire que quand on part une, dans une direction, c'est un peu comme le ruban de Moebius. Oui, ben alors, donc, euh, il est fini, donc, mais, Macron, on peut, soir, mais on peut... Euh, le -le mais non, mais, euh, mais Macron n'a jamais existé. Ma Macron n'a bon, jamais existé. Ceux qui disent que Macron m'a viré pour les internets. Ils ne sont pas dans oui, le... non, oui, non, oui, pas oui. les interner. Je ne sais pas ce faut. Justement, ce qu'il faut, faut, ne... faut, qu faut surtout, je crois, c'est ne, ne plus élire, c'est-à-dire ne plus, ne plus considérer qu'il puisse y avoir euh, des individus euh, hommes, hommes, hommes, hommes ou martiens ou vénusiens qui pourraient, euh, d'une manière ou d'une autre, décider à notre place. C'est-à-dire c'est réellement. La, la, la véritable émancipation ouais. des mais peuples. c'est quoi ta place Mais personne n'a de place. place, a de place. Non, bah alors, pourquoi tu dis à notre place Ça n'a pas de sens. Mais, non. Quelle place Tu dis à notre place, il n'y a pas de place. Mais si, tu es ta ah, place. Non, il n'y a pas de place, d'ailleurs. Tu ah, es ta place. Là, par exemple, c'est ah. la place de la République, il n'y a pas la CGT, il n'y a pas d'agent de, de Champagne. Pourquoi non C'est la, de la chômeur, place de la liberté d'expression. On a, on a, on a euh, après le, les, les assassinats de Charlie Hebdo, on a rebaptisé cette place, place de la liberté d'expression. Parce que moi, je le dis, à bas la République. Euh, parce que je ne vois pas pourquoi je soutiendrais un système qui a remis en place euh, des privilèges alors qu'à l'origine, il devait les abolir. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu te sens libre de pouvoir tout dire alors, je Parce me que sens... je crois que tu as eu des déboires il n'y a je, pas je, si longtemps je, que ça, mais non, mais... avec Internet tu as supprimé. Internet ne peut pas t'empêcher de dire les choses. Internet peut t'empêcher de diffuser les choses. C'est très voilà. différent. Donc euh, là, la vidéo, elle est à plus de 2000 vues. Hein, euh, Orange Macronique euh, ça me fait plaisir dans le sens que pour moi je l'ai fait en, en hommage à toutes les victimes justement de, de l'arbitraire, de gens qui estiment pouvoir décider à notre place et puis aussi à Stanley Kubrick parce que je trouve que c'est un, un cinéaste Incroyable. que j'aime beaucoup dans sa façon d'aborder euh, le cinéma par la sensation étant donné que l'idée est avant tout ressentir avant que d'être une expression verbale vu que l'enfant, qui n'a même pas encore les mots et la possibilité de s'exprimer, il ressent déjà, Et comme l'escargot, comme la marmotte, et malheureusement aussi, comme les hérissons, mais c'est un point de désaccord avec Et comme Macron. Et comme Macron, voilà. Bon, bah donc, on va faire ça, alors, on se voit quand, alors, pour faire ce petit travail que j'ai proposé, là. Vous pouvez quand, là euh ben, moi, je vais voir ça avec Marc parce que je crois qu'il part début janvier. Et sinon, je vais rendre l'antenne et on va, on, va va on va régler nos problèmes. Et donc, c'est la fin de cette émission 90. Euh, après le 15, euh, je je ne sais pas quand, quand est-ce que nous allons ah, reprendre là. nos émissions, mais je pense que ça va être début janvier parce que notre ami Marc, avec le, le téléphone portable duquel nous faisons les émissions, va s'absenter dans sa temps. On peut faire ça dans la radio, On peut faire ça dans la radios. Il y le 15, le 20 Tu serais dit, toi, vers le 20 Oui, oui, oui. C'est combien le 15, tu sais pas. À vous, Cognac-Jet. À vous, vous Cognac-Jet, oui. oui. Oui, le mot de la fin. Le mot de la fin. Eh bien, merci à Pierre qui a réussi à nous, nous fâcher. Déjà, on était fâchés avec les, avec les autorités saoudiennes. Et maintenant, on est fâché avec le pasteur de ma femme. On est, même, on est fâchés avec tout ce qui... Les Martiens. Avec les Martiens. Les Martiens les aussi. Martiens. Et, et je permets de faire une petite, une petite mise au point. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'un jour, j'étais sur la butte de Cormeil, à côté du fort de Cormeil, au-dessus de Franconville. Et d'un seul coup, il y a une grande lumière et une voix caverneuse qui a dit « Tu seras l'élu. Et » depuis, Et depuis, je me présente à toutes les élections. Et voilà, à vous, cognac Voilà.